futurement bonjour, j'espère que tu vas hyper bien au moment où tu me vois, parce que moi de mon côté bah je vais hyper bien, j'ai bien envie de te voir en face, mais je sais que c'est pas possible, alors je vais juste te poser des questions, et toi j'espère que de l'autre côté de l'écran, tu me regardes franchement et tu me réponds aussi, d'abord avec les études, comment ça se passe, t'es devenu médecin, et si tu t'es spécialisé, dans quoi tu t'es spécialisé parce que moi, maintenant, euh, je pense plus à la cardiologie ou à la chirurgie. Tu sais pourquoi on voulait faire ça déjà Souviens-toi, c'était par rapport euh, à papa, avec ses maladies cardio et tout. Tu te souviens de la fois où tu étais au lycée, où on appelé que ton père a fait une crise Tu es venu, tu l'as vu, tu l'as pris, tu l'as emmené à l'hôpital. Tu étais seul, tu as pris un taxi avec lui, tu emmené au service d'urgence tu t'en souviens. Et si tu voulais faire cardiologie, c'était par rapport à ça. Pour bon, que la prochaine fois, que ce soit toi-même qui le prenne en charge. J'espère que tu as aussi un peu changé côté émotionnellement, parce que euh, le plus souvent, c'est que toi, moi, maintenant, j'ai souvent du mal à... à montrer mes émotions. Genre, mes émotions, pour moi, je les cache dedans, dans mon corps, tu vois. Je ne sais pas si dans 10 ans, tu es devenu plus émotif qu'avant. Genre, si tu le montres aux gens, mais moi, pour l'instant... Euh, en tout cas, comme tu peux le voir, il n'y a rien. Mais alors qu'au fond, je ressens un profond truc. Sinon, quand on prend la musique, comment ça évolue avec ton rap, ton hip-hop, bon, ta musique, quoi, toi Ça évolue bien Là, j'ai même composé un petit truc ce matin en me réveillant. Ne me moque pas, s'il te plaît. Bon, je vais danser. Cher futurment, I'm to <laughs> Je viens de Trèsland, moi je viens de PN. Je suis ton plus ta moi, je suis à KN. Mais disons ans plus tard, bah moi je serai où Face à mon destin, face au moins futur. Je me pose des questions qui sont très réalistes. J'apprends mon stress et de trois de mes envies. Car je serais ravi que tu m'attends en vie. Personne t'as plus du pop surtout de la tête. Que tu capes en fonction de l'histoire. Alors tu me vois de ta faille dans le bébé d'autres. Déguise pas les conseils, faut pas que tu abuses. Car les parents sont pour avoir la vie de luxe. Mais pour le moment, je charbonne à k Je bats pour connaître plus cette vie de misère. J'électionne et mets en place ton. Mon système, je sors de la planète et de l'humusaire. Ne parle pas du bio ni de la blesseur. Je sais pas t'en souviens, mais moi je suis le pas J'ai marché, je marche le terrain et épicé. En parlant d'épices, sais-tu préparé Maintenant, as-tu une femme à tes côtés Elle purgeait tes moi à tes côtés. Salut bébé, c'est moi du passeau Moment, je te parle, il fait 24 degrés. LK, LK, LK du passé. Ouais, ouais, ouais, tu vois. Et tout, donc euh, c'est juste là que je me suis arrêté. Sinon, il avait que ça aujourd'hui. Je voulais juste passer le bonsoir. Le salam, c'est moi, le mois du passé, 18 ans. Bye. futur, futur, J'espère que si tu as ma weli ma haoudi A parce que nous merci de m'avoir écouté j'espère ta vie sera too much, Do